Quoi Mais ça a déjà commencé Non, pas sans moi bien évidemment. Alors, je commence donc. C'est sur la demande d'un ami circassien du pays de Gex que j'ai eu l'immense honneur de rejoindre un samedi matin pluvieux lors du marché hebdomadaire de Fernet Voltaire Arts. Mais Arts Qu'est-ce que c'est exactement Eh bien, c'est un collectif. Arts pour. Allons rouvrir toutes les scènes et salles constituées d'artistes et d'acteurs culturels du pays de Gex créés début avril 2021 en soutien au monde de la culture et du spectacle vivant. Le samedi 1er mai donc, à 12h précise, place de la comédie à Ferney-Voltaire, le collectif a invité le public à le rejoindre pour reprendre la chorégraphie et la chanson Dansez encore de HK, devenu l'hymne joyeux de résistance à la chape de silence posée sur le monde de la culture. Chaque participant a naturellement veillé au respect des règles sanitaires en Des musiciens, chanteurs, danseurs, acteurs du collectif étaient par ailleurs présents dès 10h place de la Comédie et sur le marché pour rencontrer le public. J'ai eu donc cette joie, cet honneur que de pouvoir vous présenter ces images. Et encore merci pour votre soutien et nous allons commencer. Merci. merci. merci à vous.